Nous sommes peut-être tous des acarus sarcoptes aveugles qui fourmillent sur un grain de poussière dans l'affinité méconnue et l'impasse horrible du monde. Certes. Nous avons accès, croit-on, à la structure logico-mathématique du monde, mais nous creusons seulement des tunnels sous la peau de Dieu pour voir s'ils s'irritent ou se mettent en colère.